Alors aujourd'hui, pour la deuxième recette, nous allons faire une recette de pizza à la poêle. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Diego, bien sûr, évidemment, et aussi de Nounours, mon joli Nounours. Alors, pour les ingrédients pour la pâte à pizza, nous avons besoin de 150 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile, 10 g de levure mélangée avec 5 cl de lait, et 500 litres, 5 cm d'eau. Nounours, tu manges pas tout le miel, s'il te plaît. Diego, Diego, tu surveilles, hein? ok Alors pour la pâte, on va mélanger la levure avec la farine. L'huile d'olive. L'eau. On va mélanger tout doucement et là on ajoute le poivre, le sel. dans un saladier parce que comme ça j'en mets un peu moins partout. Et pour terminer, sur la table, on la travaille bien pour faire ressortir le gluten. Faut pas avoir peur de la travailler. Ensuite, on forme une belle boule comme ça, on va la laisser reposer pendant minimum 30 minutes. Pour les ingrédients de la pizza, j'ai choisi de faire une pizza reine avec un oeuf. Donc, j'ai pris des champignons, deux tranches de jambon, une mozzarella, un oeuf. Un peu de fromage râpé, environ 20 grammes. Diego, tu as marre Oh ben oui, je crois qu'il en a marre. Alors, nous allons émasser les champignons. Je prends mon couteau et je taille des tranches. Pas trop épaisses. Vous avez vu, j'ai mis mes doigts. Comment j'ai mis mes doigts Comme ça, mon couteau appuie sur la phalange. Et je ne risque pas de me couper. Voilà. Hop, ça dans une assiette. Je coupe ma mozzarella. Et voilà, c'est réglé dans une assiette et on est bon. Ma pâte a reposé 30 minutes et elle a quasiment triplé de volume. Je l'aplatis un peu, j'ai mis un petit peu de farine sur ma table et je vais l'étaler en rond au diamètre de ma poêle. pas trop mal voilà alors dans une poêle anti-adhésive j'ai mis un petit peu d'huile d'olive sur un feu très doux dès que l'huile commence à être un peu chaude enfin chaude on met la pâte à pizza dedans et on fait cuire tout doucement Au bout de 3-4 minutes, la pâte a bien gonflé, on voit les, petits, euh, les petites cloques, on retourne la pâte. Voilà. On va mettre l'ingrédient indispensable que j'ai oublié, la sauce pizza. un feu très doux d'ailleurs je vais enlever parce que le mien il est un peu trop fort je vais ajouter ma garniture donc mon jambon que je, je déchire dessus comme ça fonction de la poêle avec la, la recette on pourra faire peut-être deux pizzas hein, ce que bon en fond... moi j'ai une petite poêle donc j'en ai fait deux on met les champignons la mozzarella Un peu de fromage râpé. Et moi, je mets un œuf. Voilà. Donc, on va remettre tout ça à cuire, à fondre avec un couvercle. Et sur un feu très très doux. Au bout de 7 à 8 minutes, on décloche, on enlève la, le couvercle, et voilà la pizza cuite. Et voilà, une pizza reine, toute cuite, toute prête à manger, avec une boucle et du goûts. A bientôt, salut On peut faire aussi du sport. Ouïs, Oïs, Oïs, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et plein d'autres choses. Allez, ciao. On peut faire aussi un peu de ménage. Pendant ce temps, vous pouvez profiter aussi du soleil. Hein, Digo, tu profites du soleil Tu te fais bronzer